Salut c'est Vincent, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez gagner de l'argent avec YouTube sans avoir à créer de vidéos. Ce qu'on va faire c'est très simple, on va aller rechercher des vidéos qui font le buzz dans d'autres pays, on va télécharger ces vidéos et on va les republier en français sur votre chaîne youtube et on va faire tout ça totalement légalement et bien sûr vous n'avez pas besoin de connaître d'autres langues que le français pour pouvoir appliquer cette stratégie en appliquant cette méthode vous allez pouvoir gagner pas mal de revenus alors bien sûr vous n'allez pas pouvoir réellement créer un empire sur internet avec cette stratégie, mais vous allez pouvoir gagner au moins quatre chiffres par moi. Si vous voulez maintenant passer à l'action concrètement et commencer à créer votre empire sur YouTube, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, de vous inscrire au formulaire. Si votre candidature est retenue, parce que oui, j'ai choisi de ne pas donner mes stratégies à n'importe qui, je veux savoir qui a mes stratégies entre les mains, et eh bien si vous êtes sélectionné, à ce moment-là, vous allez recevoir une vidéo où je vous explique clairement comment j'ai fait pour gagner 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour et comment vous allez pouvoir dupliquer cette stratégie et je vous dirai ensuite comment investir cet argent, l'argent que vous allez gagner avec cette stratégie, comment l'investir investir au bon endroit pour pouvoir construire votre empire sur Internet. Maintenant, je vous montre quelle stratégie ou comment appliquer la stratégie que je vous présente dans cette vidéo. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre sur YouTube et on va aller paramétrer notre YouTube pour pouvoir euh, avoir accès en fait aux autres pays, le YouTube des autres pays. On va se baser sur les États-Unis parce que c'est là où un petit peu, on va dire que entre guillemets, ils ont 30 ans d'avance ou de retard en fonction des points de vue, mais en tout cas, ils ont euh, le buzz est beaucoup plus facile sur les vidéos américaines. Donc on va déjà paramétrer votre chaîne YouTube. Donc vous allez vous connecter à votre chaîne et vous allez ici cliquer sur votre logo et vous allez dans pays. Là, on voit bien que c'est la France. Donc on va cliquer dessus et on va choisir les états unis ou autres, ça peut être Allemagne ou peu importe, là où vous voulez vraiment aller récupérer les vidéos. Donc moi, je vais chercher états unis pour l'exemple. Je clique ici. Et là maintenant, on a toutes les vidéos. Donc là, bon, c'est les suggestions que moi j'ai. Mais on a des vidéos ici qui sont euh, en américain. Hmm, plutôt ici, on va dire. Ouais, voilà. Donc là, les vidéos en américain. Et nous, ce qu'on va aller rechercher, c'est des vidéos qui font le buzz. Donc je vais prendre par exemple, moi, l'exemple des chats. Les chats, c'est un truc qui fait le buzz un peu partout, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, peu importe. Donc je vais prendre ça pour exemple. Et bien sûr, vous, il faudra que vous preniez des, des, des, des recherches qui vous intéressent. Donc là, je vais taper... 4, hop, voilà. Allez, les chats, et on va regarder ce qu'on peut avoir. Ici, on a une vidéo, par exemple, qui a été vue 96 millions de fois en deux ans. C'est juste énorme. Mais par contre, on ne peut pas prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube parce qu'il y a des vidéos qui contiennent des droits d'auteur. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, ça serait assimilé à du vol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le filtre ici. Et on va aller cliquer sur Creative Commons. On clique ici. Et là, on a toutes les vidéos que vous pouvez télécharger. En gros, c'est des vidéos qui sont libres de droit. Le Creative Commons, c'est en gros la, le label de YouTube où toutes les vidéos libres de droit, ils sont stockées. Donc là, ici, par exemple, on voit qu'il y a une vidéo qui... Bon, ça, c'est pas terrible, mais celle-ci, My Dog Meet a Cat. Alors, je suis pourri en anglais. Vous le savez si vous suivez la chaîne YouTube. Mais en gros, on a 7 millions de vues à peu près en un an. Donc là, on peut dire que cette vidéo, elle est téléchargeable pour ensuite... Aller simplement la republier en français donc l'idée vous savez c'est pas de gagner de l'argent avec de la publicité avec cette stratégie vous pouvez bien sûr parce qu'avec 7 millions de vues ça fait quand même pas mal d'argent encaissé mais vous pouvez aussi faire de l'affiliation si vous mettez par exemple un lien d'affiliation dans votre description de vidéo et qu'à chaque fois qu'une personne clique dessus achète un produit vous allez gagner beaucoup d'argent et sur 7 millions de vues même si vous avez allez, on va dire que 10% des visiteurs qui passent à l'action si on regarde donc, on a 7 millions de vues fois 0,10 pour dire qu'il y a 10% des 7 millions de personnes qui ont vu votre vidéo qui achètent un produit après avoir cliqué sur votre lien d'affiliation. Ça fait euh, 700, 000, 700 000 achats sur votre, si je me trompe pas, hein, c'est ça, 700 000, ouais c'est ça, 700 000 achats qui auront été faits avec cette simple vidéo, donc 700 000 commissions que vous allez générer avec cette simple vidéo, en plus de euh, la partie publicité qui va aussi vous rapporter de l'argent. Alors bien sûr, il faut que vous prépariez à une chose, parce que cette stratégie, j'ai commencé moi aussi à l'appliquer. Toutes les vidéos qui font le buzz dans d'autres pays ne feront pas le buzz dans votre pays à vous. D'accord Maintenant, si vous faites ça tous les jours, tous les jours, vous allez prendre une vidéo qui fait le buzz dans, dans un autre pays et vous la publiez en France. Bah, dans le lot, il y en aura une, deux ou trois peut-être par mois qui feront le buzz concrètement et qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent. C'est mathématique. Maintenant, comment on fait pour télécharger une vidéo de YouTube En fait, c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur la vidéo. On va mettre pause parce que là, ça ne m'intéresse pas trop les chats, perso. Je vais ensuite cliquer sur le lien au-dessus. Donc, je récupère l'adresse, en fait, de la vidéo. Je la copie. J'ai un chat, en plus. Hein. J'espère qu'il n'a pas pris mal. Et du coup, je vais aller rentrer sur le site qui s'appelle freemake.com, je crois. Mais je vais regarder dans Google freemake.com. Donc, c'est une alternative gratuite qui vous permet de télécharger des vidéos euh, YouTube. Donc, vous allez télécharger le logiciel et vous allez avoir ça ensuite. Euh, freemake vidéo Downloader. Allez, voilà, donc on a ça qui va s'ouvrir. On va cliquer ici sur « Coller l'URL » parce que moi je l'ai copié. Et là, il commence donc à charger la vidéo et ensuite à la télécharger. Donc là, vous choisissez le format et vous téléchargez ensuite votre vidéo. Et vous n'avez plus qu'à la, euh, la, la télécharger sur votre chaîne YouTube. Bien sûr, il faudra créer une chaîne YouTube pour ensuite eh bien publier vos vidéos. Pour ceux qui ont un peu plus de connaissances en montage vidéo, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller rechercher bah, peut-être… Euh, euh, faire un petit montage en fait sur euh, sur euh, sur cette vidéo reprendre la vidéo en faire un montage pour pouvoir un petit peu euh, vous approprier entre guillemets cette vidéo peut-être faire une traduction si vous avez une maîtrise de la langue faire une traduction avec un sous titre français des choses comme ça et ça marchera d'autant plus si maintenant vous n'avez aucune connaissance dans des langues étrangères bah, c'est pas un souci vous téléchargez les vidéos prioriser les vidéos où il n'y a pas de langage il n'y a pas de parole c'est simplement du visuel et si ça cartonne dans d'autres pays, il y a de grandes chances aussi que ça cartonne pour vous. Donc, simplement, reprenez ces choses-là et, et publiez-les. Si maintenant, il y a du langage vidéo, vous pouvez très bien faire de la traduction euh, via la traduction de Google. Voilà. Vous faites la traduction de Google ici, de l'anglais au français. Mais alors, il faut récupérer, il faut récupérer l'audio. Donc là, c'est très simple. Par exemple, sur celle-ci, je sais pas s'il y a du, je ne sais, je sais pas s'il y a de l'audio. On va partir du principe que oui. Si c'est ça, vous allez cliquer ici sur le sous-titre. Il va vous mettre le sous-titre. Le sous-titre, généralement, il est en anglais. Mais ce n'est pas grave. On a ce sous-titre ici. On va cliquer sur les trois petits points là. Et on va cliquer ⁇ Ouvrir l'onglet Transcription ⁇ Et ici, bon, on va enlever, activer, désactiver le, redata le redatage. Et là, on a tout le texte qui est, qui est donné à l'oral dans la vidéo. Il ne vous restera plus qu'à copier ce texte. On copie tout. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et on le colle ici. Bon là il y a trop de caractères, il faudra réduire les caractères et faire l'opération à chaque fois. Ainsi on prend juste... Ouais bon je vous laisserai faire ça. Vous prenez simplement les caractères autorisés ou un autre logiciel gratuit pour pouvoir traduire les vidéos. Et ensuite vous avez simplement à rajouter les sous-titres dans votre vidéo. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant comme je vous ai dit ce business il va vous permettre de gagner de l'argent si vous faites cette petite routine tous les jours parce que vous allez trouver des vidéos qui feront le buzz aussi en France qui vont rapporter beaucoup d'argent mais c'est pas avec ça que vous allez réellement pouvoir construire un empire qui va vous donner l'indépendance financière sur le long terme. Si vous voulez réellement savoir comment faire, quelle stratégie vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir atteindre l'indépendance financière et construire un empire durable et qui sera, qui fera qui sera l'épreuve des balles, à l'épreuve des tempêtes, bah il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à l'écran. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à gagner 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour. L'argent gagné avec ces stratégies, je l'ai ensuite réinvesti dans les bons outils pour pouvoir eh bien, développer plusieurs business qui aujourd'hui travaillent pour moi. Donc, inscrivez-vous. Si votre inscription est validée, vous allez recevoir la vidéo. Où je vous explique exactement comment faire. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites pour vos business et à très bientôt. Ciao